Ok, donc bonjour à tous, alors vu que ça va probablement être la première vidéo de cette chaîne YouTube, euh, je vais tout d'abord commencer par me présenter. Euh, donc voilà, donc le but ça va vraiment, de cette chaîne YouTube, ça va vraiment être de faire des vidéos le plus court possible et le plus concret possible, parce que sur YouTube, il y a beaucoup trop de vidéos qui sont beaucoup trop longues pour rien, où finalement, on n'apprend rien du tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini par acheter des formations payantes, et l'objectif de cette chaîne YouTube, ça va vraiment être de, de balancer du contenu gratuit avec euh, contenant des, des connaissances que j'ai pu apprendre lors de formations payantes. Donc voilà, donc on va commencer aujourd'hui euh, avec quelles actions mettre dans un PEA en 2019, ça sera toujours valable en 2020 je pense. Quelles actions mettre dans un PEA, euh, lorsqu'on commence, exemple, tu as 5000 euros à mettre, tu te dis voilà je vais diversifier sur cinq lignes différentes, 1000 euros par ligne. Quelles actions je dois mettre c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui sur youtube ou même sur internet euh, c'est compliqué de savoir c'était c'est une grosse difficulté par exemple voilà donc là on a un exemple d'une action euh, là je pense pas qu'il parle de pea ça euh, c'est pas le sujet ça ça date lui bon je vais pas en parler mais il est petite putaclic, clic formation très vague bon il est et puis il est relativement supportable Bref, euh, c'est compliqué, après ça date, voilà, euh, là on a un exemple de PEA qui peut être intéressant, mais concrètement c'est compliqué. Donc voilà, donc tu as 5000 euros, tu veux tu veux des. Tu veux pas te prendre la tête, tu veux des actions qui vont rapporter dans le temps, des dividendes, pourquoi pas des actions de croissance. Euh, donc voilà, donc, on va voir ça. Pour moi déjà, si je devais en conseiller une première, première ligne, il faut Air Liquide, Air enfin Liquide, il faut, ce n'est pas obligatoire, mais... C'est une action sûre, ça fait. Donc, je crois même que j'ai affiché le graph ici, voilà. Alors, si on regarde l'action, comment elle se comporte sur. Euh, là, on est sur du 10 ans à peu près. Euh, donc, les S représentent les attributions d'actions de, de, gratuites parce que R pour 10 actions détenues, vous en avez une gratuite, c'est énorme, ça va être le cas en octobre 2019. Voilà donc pour euh, chaque dizaine d'actions détenues, vous en avez une gratuite. En plus d'un dividende euh, de plus de 2% et en plus d'un cours qui surperforme le CAC depuis, euh, bah depuis 20 ans. Hein. C'est voilà, donc Air Liquide premier choix. Vraiment c'est un bijou cette action. Deuxième choix, je m'en rentrais sur euh, bah, Total. Total on la présente plus. 5,5% de dividende stable sur le... le cours est stable sur 20 ans. Bon. Total, deuxième grosse ligne, ça c'est choix facile. Ensuite, euh, si on devait en prendre une troisième dans les actions de rendement, elles sont toutes intéressantes. Hein. Je conseillerais pas le secteur bancaire forcément pour euh, commencer là parce que je vois Natixis, même si c'est pas une, même si c'est pas une vraie bancaire à peu près en parler, comme euh, Société Générale ou Crédit Agricole, qui sont des très bonnes actions, mais euh, ça reste pour moi le secteur le plus, c'est pas le plus safe on va dire. Voilà, Par exemple, si on prend du Sanofi comme troisième choix, euh, voilà, secteur de la santé, il y a terre parfum aussi qui peut être un bon choix, mais voilà, donc Sanofi, euh, niveau rendement, euh, on est bon, voilà, donc niveau rendement, Air Liquide, Total, Sanofi, je pense qu'on ne peut pas se louper quand on commence avec ça. Maintenant, si on va voir, euh, parce que j'ai plusieurs portefeuilles, hein, ici, si on va voir les actions de croissance, donc je me sers du site Investing, que je n'utilise pas habituellement, mais... Euh, mais voilà, donc toutes les actions que vous voyez, ce ne sont pas forcément celles que je, que je, que je conseille. C'est plutôt celles que, euh, celles que je suis au cours du temps. Voilà. Donc voilà, Donc si on devait en choisir encore deux dans les actions de croissance, pourra pas en prendre euh, des actions, euh, une, une action du luxe Donc LVMH, euh, L'Oréal ou euh, Hermès. Je pense que le mieux pour commencer, c'est L'Oréal. Voilà. En plus, c'est la plus abordable, on doit être à 250 euros aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est ça à peu près. Donc 250 euros, ça reste abordable, Voilà. Et une petite dernière, euh, une petite défensive à Thalès. Allez, Thalès en défensif, c'est vraiment. Je pense qu'en période de crise, si vous avez... si vous redoutez les périodes de crise, je pense que s'il devait rester qu'une seule chose, euh, ça serait tout ce que est le secteur de l'armement, le secteur défensif. Thalès, ça va être probablement la meilleure action euh, défensive de votre portefeuille. Donc voilà. Pour résumer, si je devais ouvrir aujourd'hui un PEA. Euh, et mettre cinq lignes différentes euh, je mettrai du Air Liquide, du Total du Sanofi, du Thales et euh, du L'Oréal avec ça je suis prêt à mettre à ma main à couper que dans 5 ans vous serez forcément plus valu, vous aurez accumulé pas mal de dividendes et euh, je suis prêt à mettre à ma main à couper que vous serez pas en moins valu, ça c'est sûr donc voilà, euh, fin de cette première vidéo euh, l'objectif, comme je l'ai dit de cette chaîne Youtube, c'est que d'autres vidéos vont arriver euh, avec encore une fois du concret, euh, des, du contenu de qualité, issu de formations payantes. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous abonner et à, mettre, euh, à activer la cloche, comme on dit, parce que vu comment euh, la chaîne est petite, si vous ne le faites pas, c'est impossible que vous, que vous voyez les prochaines vidéos. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une, euh, de passer une bonne, euh, une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, et à la prochaine.